Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais répondre à la question « Quel levier faut-il prendre en trading ?» Alors c'est très simple, si vous êtes débutant, prenez un faible levier, le temps de bien maîtriser euh, la méthode que vous avez adoptée. Donc vous gagnerez peu mais vous perdrez peu aussi. Et une fois que vous aurez un taux de réussite euh, plus élevé, donc vous devez viser euh, 90% si vous faites du scalping, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez, vous pouvez tenter d'augmenter votre effet de levier et gagner beaucoup plus sur chaque trade. Bien sûr, euh, cela va dépendre également de la volatilité du marché. Si vous voyez qu'un marché est dans une belle tendance et que vous prenez les trades au bon moment, eh bien vous voyez si c'est vraiment un marché très clair où on voit très clairement ce qu'il faut faire et à quel moment le faire, eh bien, vous vous positionnez selon, comme je l'explique dans ma formation, les indicateurs quand ils sont positionnés exactement au bon moment, notamment le stochastique qui est un de mes indicateurs préférés. Donc vous vous positionnez avec le stochastique au meilleur moment et à ce moment-là vous pouvez augmenter votre effet de levier et vous gagnerez rapidement des sommes beaucoup plus importantes que si vous maintenez votre effet de levier toujours au même niveau. Donc ça aussi c'est important si vous voulez augmenter euh, vos gains et bien sûr il faut adapter en fonction de la volatilité du marché. Vous avez des jours où le marché ne bouge pas beaucoup et vous avez des jours où le marché bouge beaucoup. Donc vous pouvez gagner euh, beaucoup d'argent en une heure en augmentant votre effet de levier si vous êtes dans un marché qui est dans une belle tendance et que bien sûr vous prenez euh, les traits de bon moment aussi. Donc euh, c'est ce que je vous conseille de faire, adapter votre effet de levier une fois que vous êtes euh, bien maître de votre méthode de trading, de votre méthode de scalping si c'est ce que vous adaptez comme, comme choix de, de trading. Donc si vous cherchez une méthode de trading efficace, vous avez ma méthode de scalping, vous avez un lien ici en dessous sous la, sous la vidéo. Et euh, donc vous pouvez voir également les avis de mes étudiants ici en dessous sur le lien Serge Demoulin-Avis. Et vous verrez qu'il y a des étudiants qui arrivent à de très bons résultats très rapidement, qui font 2 à 3 de gains par jour euh, très rapidement. Bien sûr, ils mettent un, un levier euh, qu'il faut arriver à maîtriser, et surtout, ne pas perdre lorsque vous mettez euh, des sommes trop importantes, ne pas perdre lorsque vous avez un effet de levier euh, assez élevé. Euh, il faut bien sûr arriver à maîtriser cela. Donc au plus votre capital sera élevé, bien sûr, au plus vous pourrez vous permettre euh, de, de gagner plus d'argent mais faites attention parce que ça veut dire également que vous pouvez en perdre rapidement donc euh, il faut bien sûr trouver le juste équilibre et ne pas non plus trop trader donc contentez-vous de trader une heure ou deux par jour si vous faites du scalping et vous verrez que vous arriverez à de très bons résultats en ajustant bien le levier en fonction du marché en fonction de la volatilité et donc euh, des journées euh, propices a un effet de levier élevé. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos ou parmi mes étudiants si vous souhaitez donc adopter une de mes méthodes de trading. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir. Put on my boots and a lily white dress A million words but how to express What I'm feeling when I see you You flash a smile, I'm like is this happening? I look your way and then of course drop.